Même si vous restez ici, rappelez-vous que vous n'êtes pas chez vous et organisez bien communauté. Parce que dans un espace, dans un univers hostile, ne survivent que les espèces qui vivent en groupe. Kémy Seba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste, auteur de quatre ouvrages, journaliste politique, chroniqueur politique pour Vox Africa et propriétaire du Panaf Market et du centre Panaf, espace de valorisation de la production africaine. La radicalité selon quel point de vue Radicalement opposer un système qui marche sur le droit des afrodescendants, des africains de manière générale et des prolétaires, quelle que soit leur couleur de peau. Qu'ils soient blancs, violets, jaunes, beurre, etc. Si c'est ça être radical, lui je suis radical. Puis c'est radical au sens que méchant, un grand extrémiste, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ma phrase leitmotiv. Alors certains ignorants ont cru qu'on parlait des occidentaux, des blancs, alors que pas du tout j'ai toujours dit que le regard qui m'intéresse le plus, c'est le regard de notre communauté. Et donc, quand je dis « ils finiront par comprendre », je parle de ceux qui, à l'intérieur de notre communauté, font semblant de ne pas comprendre, ou ne comprennent pas sincèrement. Et je sais que, comme toujours, parce que certains vont attendre tard, ils finiront par comprendre le combat que nous menons. Black Lives Matter », c'est un cri du cœur d'une partie de notre population qui se sent légitimement opprimée, ostracisée mis de côté, qui ont voulu s'organiser, sauf qu'après très rapidement il y a eu la récupération une récupération d'une élite néolibérale, apatride, que l'on connaît tous en réalité, et qui a désorienté le combat comme ils l'ont fait dans les révolutions, dans les printemps arabes, comme ils l'ont fait dans des révolutions civiles en Europe de l'Est, etc. Le problème n'est pas Black Lives Matter en tant que tel, c'est l'instrumentalisation qui en est faite. Même si le slogan Black Lives Matter me pose, il faut qu'on le dise aussi problème. Puisque pour le coup, euh, dire aux Occidentaux et aux autres, la vie des Noirs compte, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui compte, c'est qu'on se prenne en charge, qu'on se responsabilise, qu'on s'organise, qu'on se défend. Je te dirais très clairement, on a beaucoup de soutiens, des soutiens multiples. On a des sportifs, on a des artistes, euh, on a été soutenus par des pays, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Europe de l'Est, etc. Et des entrepreneurs, on peut le dire aussi, de pays africains anglophones, notamment du Nigeria et du Ghana, qui comptent, On a réussi quand même à se créer un un schéma économique important. On s'est inspiré de ce que nos aînés ont fait quand ils menaient la Révolution ou la Résistance dans les années 60-70. Ils étaient dans des alliances géopolitiques et euh, on est dans cette démarche-là aujourd'hui, et dans des alliances, des stratégies économiques, et ça nous permet d'avancer. En Afrique, quatre dictateurs africains m'accusent d'être une menace pour leur public, lui, mais pas le peuple. Après, euh, en France, il y a un microcosme ils ne sont pas nombreux, mais ils ont beaucoup de leviers du pouvoir, ils tiennent beaucoup de leviers du pouvoir. Et me considèrent comme une menace parce qu'ils savent aussi que mon message passe malgré leur diabolisation. Donc plus ils me diabolisent, mieux c'est pour eux, mais aujourd'hui ça ne tient plus. Je la souveraineté de nos États. Nos États sont encore dans un processus de colonisation. Il y a une indépendance de façade, il n'y a pas une indépendance de fait. On est encore dans une dépendance économique, on est encore dans une, dans une démarche de cooptation et de soumission politique. Et c'est un processus qui doit s'arrêter, donc on veut la souveraineté pour nos États en Afrique de la zone franc, la destruction de cette zone franc pour être plus précis, et on veut aussi l'indépendance du côté des Caraïbes, pour nos populations, on veut la souveraineté de nos peuples. Du temps on fait de la politique, parce que participer à la vie de la cité, c'est de la politique. Maintenant, est-ce qu'il y aura un moment où on sera dans une démarche institutionnelle Le temps le dira, mais il n'est pas impossible qu'on y songe, bien évidemment, parce qu'on mène un combat en plusieurs étapes. J'ai commencé dans la rue à Châtelet, à Château d'Eau, quand je menais l'activisme politique en France. On a gravi les échelons progressivement. Après, on, est, on a atterri sur le continent. Sur le continent, on a percé dans les médias africains. Après, on a organisé les gens politiquement. Et bon nombre de personnes ont répondu à l'appel. La suite logique, c'est qu'on passe, quand on sera peut-être plus vieux et si on n'est pas mort d'ici là, euh, sur le terrain institutionnel. On verra. Mais ce qu'on fait à l'heure actuelle, beaucoup d'institutionnels ne le font pas. Donc, ça doit quand même pousser à la réflexion. Les gens pensent que politique, c'est juste pouvoir. L'étymologie de ministre, c'est ministère, servir, serviteur. Moi, je veux juste être un serviteur de notre peuple. Et je pense qu'on l'est au niveau qui est le nôtre. Maintenant, le reste, on verra ce que ça donnera par la suite. Mais je ne suis pas obsédé par une histoire de président de ministre. Si je voulais ça, il y a beaucoup de propositions qu'on a actuellement que j'aurais acceptées. Oui, c'est un slogan qui date depuis plus de 100 ans déjà, qui a beaucoup d'écho dans nos réalités, parce que nous, on veut toujours la paix avec des gens. Même quand il n'y a pas la justice, on est en train de prendre la paix un moment, peut-être faut qu'on se questionne. Mais que la demande de justice soit orientée vers la vraie élite et vers nos vrais ennemis, et qu'on se méfie de ceux qui se présentent comme nos alliés et qui, bien souvent, sont des personnes qui ne sont pas là pour nous aider. Mes enfants, mon équipe, mon noyau, qui a depuis plus de 15 ans, 20 ans, ma famille, bien évidemment, et mon peuple, parce que voir le sourire des gens dans la rue, partout où je vais dans le monde, à chaque fois que je vois des gens dans de la sphère francophone, entre guillemets, qui soutiennent notre combat, qui nous apportent de l'amour, parce je te rends l'amour en retour. Black love, l'amour de notre communauté, c'est important. On a mené une grosse mobilisation que tout le monde connaît aujourd'hui dans l'espace francophone, en tout cas, et même en dehors en réalité. Et aujourd'hui on a une étape diplomatique assez importante, parce que maintenant c'est le Président du Ghana et le Président du Nigeria qui sont en train de prendre leurs responsabilités. C'est extraordinaire, c'était inespéré il y a quelques années. Parce qu'en réalité, Macron, voyant qu'il perdait du terrain, a essayé de customiser le franc CFA en enlevant quelques petits trucs, d'accord, les comptes d'opération, etc., qui ont leur sens hein, symbolique, c'est déjà une victoire, mais ce n'est pas suffisant. Mais il a gardé la parité fixe par rapport à l'euro, le taux de change fixe, d'accord Nous, on voulait un taux de change flexible, à arrimer à un panier à devises. Et euh, donc, il a voulu court-circuiter le projet de la monnaie éco, de la CDAO, la communauté des Éta... économique des États d'Afrique de l'Ouest, et le Ghana, le Nigeria sont en train de bloquer ce processus. Et ça, c'est historique ce qui se passe. C'est pour ça que la France est en train de moins parler du, de l'écho pour l'instant parce qu'ils ont voulu court-circuiter le projet. Donc c'est une grande victoire. Il faut que les dirigeants continuent à faire la pression. Ça dépend lesquels. Après en Afrique, il y a 54 États. Il y en a cinq qui me font la guerre. Ça laisse quand même une marge sans avoir besoin de faire des photos sur Facebook ou Instagram et tu serais surpris. Tu sais, il y a des présidents qui m'ont reçu, ça a été connu publiquement en Afrique francophone. Quand ils ont reçu, ils sont fait taper sur les doigts parce qu'on vit encore en colonie. Donc euh, maintenant, fais on fait attention aux des choses qu'on fait beaucoup plus en off, mais tant que ça nous permet de faire avancer la machine, on avance. Franchement, je n'ai jamais été aussi euh, épanoui de ma vie, mais je serai encore plus heureux quand euh, le processus d'autodétermination et de souveraineté sera arrivé à terme. Il y a une grosse prise de conscience qui se fait, il y a quelque chose qui se passe, donc je suis heureux, je suis heureux de voir que la conscience noire dans l'espace francophone commence à se faire. Je dis une stricte nécessité euh, sur notre continent, sur la terre mère stricte nécessité dans les Caraïbes, légitimité. Après, en France, c'est un débat interne aux Français, j'ai strictement rien à faire, parce que le regard de l'homme blanc sur nous, je m'en moque complètement. Pour moi, il y a une différence entre les anticolonialistes, sur le continent africain, dans les Caraïbes et autres, et les décoloniaux. Les décoloniaux veulent changer le récit français ou occidental à l'intérieur de l'espace occidental. C'est dans un processus intégrationniste, qui se veut un peu plus radical qu'avant, mais ça reste de l'intégrationnisme. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent que la France, c'est leur monde, l'Occident, c'est leur monde, mais ils veulent changer leur regard. Moi, j'ai pas envie de changer leur regard. Par contre, je veux changer le nôtre je veux que les nôtres deviennent beaucoup plus puissants. Et quand on, on sera arrivé à ce stade de puissance, je peux t'assurer que les autres, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont rester tranquilles avec nous. C'est comme ça que les choses vont se passer, pas autrement. Il y a un proverbe que je dis toujours De l'exclusion d'un peuple par un autre, n'est la volonté pour le peuple exclu de se constituer sa propre puissance. Arrêtons de vouloir changer le regard que les autres ont sur nous. Changeons notre regard. Coupons le cordon. Ils sont venus différemment euh, dans la coopération avec le continent africain. Et je peux rajouter à cela les Russes, disons hein. les choses très clairement, parce que j'ai travaillé avec les Cubains, je travaillais avec les Russes, je travaillais euh, il y a longtemps avec l'ancien ambassadeur du Venezuela en Afrique de l'Ouest, etc. Tous ceux qui viennent auprès de l'Afrique ont un regard qui est un regard pour tirer profit. Il ne faut pas non plus qu'on soit dans Mamadou au pays des Marveilles. L'avantage, pourquoi la Chine a eu beaucoup plus de contrats que les Occidentaux, c'est que la Chine n'est pas venue en disant, on fait du business, mais vous faites ça, ça, ça, ça, ça socialement. Ils sont juste venus en mode strictement économique. Et ça, ça a plu directement au président africain qui en avait marre de se sentir sous tutelle, au, au sens qu'il devait montrer pas de blanche, c'est le cas de le dire, euh, aux dirigeants occidentaux. Donc il y a quelque chose qui a changé sur ce terrain-là, mais dans la démarche de prédation, on est quand même dans quelque chose qui s'en rapproche, même si à mon sens, ça restera toujours moins pire que ce que les occidentaux, ce que les colons occidentaux ont fait. Moi, je ne vais pas tomber non plus dans le, la chasse aux sorcières, dans la perception occidentale. Je rêve du jour où le premier partenaire de l'Africain, ce sera l'Africain lui-même. Pour l'instant, la Chine, euh, la Russie, euh, L'Amérique du Sud, euh, Venezuela, Cuba, ce sont des alliés intermédiaires. Je ne verras pas euh, en Algérie, parce que c'est un pays fier, tu ne verras pas euh, le nombre de personnes qui ont été des tortionnaires euh, durant la guerre d'Algérie. Il faut qu'on ait un espace public qui nous ressemble. L'histoire appartient aux vainqueurs. À un moment donné, on, on, il faut qu'on dise des choses. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Il faut qu'on se réapproprie notre propre paradigme, notre propre histoire. Maintenant, je le redis, en France, quand j'entendais les histoires Colbert, il faut changer, Côte Noire, etc., c'est leur histoire. Et moi, je, je, je vais te dire la chose très clairement. Moi, je suis très content que devant l'Assemblée Nationale, il y a le symbole, celui qui a rédigé, structuré le Côte Noire. C'est un grand symbole. Ça veut dire, mais les mecs, vous croyez que vous êtes chez vous, vous n'êtes pas chez vous. Même si vous restez ici, rappelez-vous que vous n'êtes pas chez vous et organisez-vous en communauté. Parce que dans un, espace, dans un univers hostile, ne survivent que les espèces qui vivent en groupe. Thomas Sankara, Khalid Mohamed, Winnie Mandela, allez cinq, Marcus Garvey et Tupac évidemment. J'ai énormément aimé Inception qui euh, traite de l'essence de l'idée, la capacité de déposer une idée dans l'esprit de quelqu'un et d'à partir de cette idée qui a été déposée, l'orienter vers une nouvelle action. C'est de l'ingénierie sociale et c'est exactement ce qu'on a fait et ce qu'on fait en Afrique francophone. Après un autre film que j'ai beaucoup aimé, il euh, bon, y a les Batman, hein, j'adore Batman, je suis petit, quand j'avais 6 ans, 5 ans. J'allais sur le toit avec un soupule, des bottes, un panne, un masque en papier. Et je croyais que je Batman. J'ai pas changé. <rire> Sauf que j'ai plus de cap. <rire> non, alors là, on n'a peur de rien. Si j'avais peur, je pense qu'on ferait pas tout ce qu'on fait. J'aurais pas été quatre fois en prison pour mes idées sur les peurs. Parce que tous les autres sont en train de tomber et que par définition, une société prétendument parlant sous-développée est une société par définition, par essence, potentiellement surdéveloppable. Donc euh, l'Afrique est consciente de l'avenir parce qu'elle a toutes les ressources pour nourrir l'humanité. C'est pour ça qu'on essaie de la piller, de créer des guerres artificielles pour ceux qui fument ce sol. Tout le monde aime l'Afrique, mais personne n'aime les Africains. Que nos nations puissent accéder à une véritable souveraineté. Le jour où ça arrivera, je pense que je pourrai prendre ma retraite.